Bonjour à tous. Voilà, comme je vous l'ai dit euh, dans ma précédente vidéo, <coughs> j'ai fait le nettoyage mon téléphone. Et, et ben j'ai été surprise de voir euh, toutes les applis que je n'avais pas demandées, mais qui étaient là. <coughs> D'abord, je voulais... Euh, je fais cette vidéo, il est... Euh, 10h moins 25 passé. On est jeudi. Et... Euh, je jouer vous faire partager euh, le chant des oiseaux, la nature. Je ne sais pas si vous les entendez, les oiseaux qui chantent, mais c'est juste magnifique. Voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, je vous disais, j'ai fait le nettoyage dans mon téléphone. J'ai tout viré. Tout. J'ai gardé l'essentiel. De quoi téléphoner et de quoi faire des photos et des vidéos. Tout viré. Tout viré le reste. Tout viré. Tout désactiver, tout... Euh, il euh, y a euh, des applis, vous savez je pense que vous devez être au coin des applis euh, pour euh, savoir euh, votre chemin quand vous allez quelque part et que vous ne connaissez pas le chemin il bah, euh, y a des applis qui vous disent vous partez de tel endroit et vous allez à tel endroit donc vous prenez ces trucs là bah, euh, ces applis là je vous, je vous rappelle excusez moi mais le pollen me dérange un peu mais c'est une question d'habitude, c'est pas grave. Et bref, euh, ces applis, donc euh, euh, soi-disant, sont là pour vous aider. Mais je vous rappelle quand même qu'elles sont reliées à, euh, aux satellites. Et euh, donc elles, euh, elles vous suivent. Elles savent où vous allez, quand vous y allez. Euh, donc moi j'ai viré tout ça. Bah, euh, comment faire Simple. Je reprends euh, des cartes. C'est bien les cartes, les cartes pour savoir où je suis et où je vais, voilà. Euh, le téléphone, euh, il me sert qu'à la maison. Quand je sors et si je fais des vidéos, je le, je le désactive, j'enlève la puce téléphonique. Pas besoin de puce téléphonique pour aller, pour sortir. Et en cas de problème, bah, euh, je téléphonerai d'un téléphone normal dans un café, quitte à prendre un café quelque part. J'appellerai à ce moment-là, si danger ou problème. Voilà, bah, s'il faut en arriver là, hein, bah, j'en arrive là, hein, je pas peur, ça ne me dérange absolument pas. Ça me dérange absolument pas. Moi, pour moi, un téléphone, c'est fait pour téléphoner, rien d'autre. Bah, à prendre des photos, de ouais, temps en temps. C'est vrai que la qualité des photos sont quand même relativement euh, bien, hein, c'est sympa. Mais voilà, ça ne me sert qu'à ça, c'est tout. Je ne vois pas l'utilité d'avoir euh, mon ordinateur avec moi, un ordinateur euh, que j'ai à la maison et qui suffit. Je n'ai pas besoin d'être... Euh, Je n'ai pas besoin de tout ça. Juste le strict minimum. Voilà. Euh, si je dois euh, si je dois enlever euh, parce que je suis chez Orange hein, et euh, Orange veut nous mettre la 5G et comme j'en veux pas de la 5G bon donc euh, bah, euh, les puces euh, que, d'Orange que, bah, elles resteront à la maison quand je vais sortir ouais. j'ai pas d'utilité et je vous dis le téléphone, ça va à la maison, c'est tout. Donc voilà. Et il y a plein de choses comme ça. Hein. Bon, dit, il faudrait que je fasse le ménage aussi. Parce qu'il y a des choses qui, euh, qui n'ont aucun intérêt dedans. Et euh, je ne vois pas à quoi ça sert. Et en plus, ça prend de la place pour rien. Donc, euh, inutile. Donc, voilà. Je vous ai dit hein, que je ferai le ménage. Je fais le ménage. Alors, euh, oui, certains vont se poser des questions en se disant « Ouais, mais hier, tu as dit que tu étais en grève euh, sur Facebook et aujourd'hui, euh, on te voit poster. » Bah, on m'a vu poster, mais fait. Euh, j'ai juste regardé mes mails et euh, j'ai partagé euh, les vidéos qui me semblaient le plus, euh, les plus intéressantes. Mais je n'irai pas voir ailleurs. Je vais avoir euh, des messages, j'en avais, enfin euh, des notifications, j'en avais, je sais pas combien ce matin. J'ai, j'ai regardé aucune. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse plus du tout, du tout, du tout. Euh, ce qui se passe, ça ne, ne m'intéresse pas. Je sais donc euh, ça ne m'intéresse pas. Alors bon, euh, je vois des gens euh, qui m'envoient encore des messages en disant regarde, regarde, regarde, regarde. Oh, mon dieu. Mais c'est des trucs que je sais depuis longtemps. C'est bon. Je sais que les médecins, ils sont euh, tenus au secret et qu'ils ne doivent pas dévoiler ce qu'ils sa qu savent. Je sais euh, que beaucoup euh, sont, euh, euh, ne peuvent rien dire sous, euh, sous menace. Hein. Euh, alors oui, j'ai posté cette vidéo aussi d'un médecin qui euh, dénonçait euh, les, euh, les sanctions qu'il risquait euh, s'il disait la vérité. Ben voilà, on en est là aujourd'hui. Personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Personne n'a le droit de parler de ce qui se passe. Personne, personne. Que ce soit les médecins, les avocats, les... tout ce que vous voulez, personne n'a le droit. Non, on n'a plus le droit. Voilà, Parce que ça ne ça serait, serait pas du jeu, les gars. Ça ne serait pas du jeu. Donc, euh, bah Moi, je m'en fous parce que je ne rentre pas dans leur jeu. Donc, euh, voilà, je, je dégage tout. Euh, bah, si je dois en revenir à tout ce qui est papier, je reviendrai au papier. Hein. On n'a pas de souci ça me pose aucun problème et euh, si je dois être virée d'Orange, parce que, enfin de chez Orange parce que je ne veux pas de sa 5G de merde parce que je ne veux pas euh, donner euh, euh, comment dire donner du pouvoir à ce qui est en place bah, je le ferai, c'est pas grave moi ça me pose aucun souci aucun je, je reviens au papier, c'est pas grave. Hein. Euh, les cartes, elles, elles sont bonnes aussi. Hein. Les cartes que vous achetez en magasin pour ça pour connaître votre ville, vous savez, les rues, machin, truc. Moi déjà à Nice j'y vais pas. Hein. J'y vais très peu, parce que j'aime Nice, mais euh, voilà, je préfère être ailleurs. Donc euh, voilà. Et euh, non, je c'est plus dans mon, ma façon d'être, c'est plus dans ma façon de vivre euh, alors euh, depuis euh, un certain temps on me demande mais euh, qu'est-ce que t'as ça va pas euh, t'es pas comme avant euh, ben non je suis pas comme avant non je... par contre euh, et avant de finir je dois vous dire que j'ai vu quelque chose, j'ai vu une pépitière que j'ai partagée sur ma page, que j'ai partagée en messenger, c'était, comment il s'appelle, Landon, un comédien français qui a fait un très beau texte, expliquant ce qui se passe, expliquant comment on en est arrivé là, et donnant quelques solutions pour euh, en sortir. Je vous mettrai le lien de, de la vidéo en dessous parce que vraiment, vraiment, vraiment, elle vaut le coup d'œil. Après, vous la regardez, vous ne la regardez pas, c'est votre problème, c'est pas le mien. Dernière petite chose, je vous dirais que tant que ce système sera en place et euh, tant que euh, les choses ne changeront pas, tant qu'il y aura toujours... Euh, un dominant pour euh, dédominer, un berger pour emmener euh, ses moutons euh, à la mort, à l'esclavage, je ne changerai pas d'un iota ma façon de voir, ma façon de penser. Euh, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour euh, ne pas jouer leur jeu et pour montrer autour de moi ce qui se passe et euh, euh, comment où, euh, où on va mais tout le monde sait où on va hein. enfin il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir qui ne le voient pas hein. tout le monde sait où on va donc voilà je... tant que ce pouvoir sera en place tant qu'il n'y aura pas un grand nettoyage de fond mais de quand je vous dis de fond c'est de fond, vraiment je ne reviendrai pas en arrière D'ailleurs, je ne peux pas revenir en arrière. Il m'est strictement impossible de revenir en arrière. Donc, je, je ne peux pas. Je ne peux qu'aller de l'avant. Voilà. Et euh, je, je refuserai systématiquement tout ce que l'on va me proposer. Alors, euh, là, en ce moment, ici, on fait la distribution des masques. Bah, ben, c'est bien. Faites. Distribuez. Allez-y. Euh, moi, je n'ai pas envie euh, de rentrer dans leur jeu. Donc, euh, les masques, euh, je n'en mettrai pas. Ou alors juste par respect vis-à-vis -vis de quelqu'un. Euh, mais c'est du respect vis-à-vis -vis de la personne. Et euh, c'est ma décision. Voilà. On ne m'imposera pas les masques. On ne m'imposera pas les tests qui sont faux. Puisque je vous ai posté euh, aussi sur ma page euh, jusqu'où on peut aller, quoi. Je veux dire, on a trouvé du Covid dans une, euh, dans une papaye on a trouvé du Covid dans des fruits et légumes, c'est juste hallucinant, quoi. C'est euh, voilà. là, voilà. Hein. C'est euh, le système de la peur. Voilà. Donc, euh, mangez plus de papaye, hein. vous allez avoir le Covid, mangez pas de pastèque non plus. Euh, bon, les animaux, ça, euh, n'en mangez pas. Moi, personnellement, j'en mange de moins en moins parce que de, petit à petit, euh, ben, je, je, mon corps ne supporte pas la viande. Voilà, euh, c'est comme ça. Je... J'ai beaucoup de mal, j euh, je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Là, pas bah, la 5G, la 5G, la 5G. Bien sûr que je n'en veux pas la 5G. Euh, pas de celle-là en tout cas, non, pas de celle-là. Euh, Qu'est-ce qu'il y Il ah, et, et, et nous provoie aussi la 6G hein, qui, qui est juste derrière, en hein, cas où, euh, on ne sait jamais. Euh, Qu'est-ce que je ne veux pas Je ne veux pas les vaccins. Non, je ne fais pas de vaccin. Mon dernier vaccin remonte à il y a euh, plus de dix ans, parce que je devais rentrer, je devais rentrer euh, en milieu hospitalier pour y travailler. Donc euh, il me fallait absolument le, le, la polio. Voilà. Et euh, ben, j'ai été obligée de le faire, sinon je n'avais pas de boulot. À cette époque-là, euh, j'étais seule sans, avec, euh, avec mes enfants, euh, aucune rentrée, besoin de bosser. Euh. Donc je l'ai fait, mais euh, j'en ferai pas d'autres. Ah, j'en ferai pas d'autres. Ni la grippe, ni euh, le Covid, ni rien du tout. Euh, je m'en fiche, j'en veux pas d'autres. Donc les masques, j'en veux pas, les tests, j'en veux pas, les vaccins, j'en veux pas, la 5G, j'en veux pas. Euh. Qu'est-ce qu'il nous propose aussi Ah, l'appli Alors bah, si j'ai nettoyé mon téléphone, c'est sûrement pas pour remettre l'appli du Covid, hein, ça. Fuck l'appli. La, Fuck tout ce qui vient de ce système. Voilà, grosso modo. Voilà, c'est ça. Fuck tout ce qui vient de ce système. Alors, euh, pour, ce, pour les portugais, juste de petits mots, eu non quero nada de que nos da o estado. Agora, por enquanto, Nada, nada, nada Voilà Ces, ces gens-là je, je les je, je, euh, Voilà je, je, C'est pas, pas mon, mon but C'est pas mon rôle C'est pas, euh, pas, euh, pas dans mes convictions Voilà euh, mon, mon cœur est, est content Que je m'éloigne de tout ça Et euh, je fais plaisir à mon cœur avant de faire plaisir euh, au système. Et si ça ne s'appelle pas au système, eh bien, fuck le système. Voilà. Moi, je vous mets à titre d'information. Et voilà Donc, je vous laisse profiter un petit peu euh, du chant des oiseaux. Écoutez. pas si vous les entendez mais franchement c'est juste magnifique voilà et eh ben c'était la petite vidéo de la journée et je vous souhaite une très bonne journée et plein d'amour pour vous dans dans votre cœur et euh, n'oubliez pas que on vous aime vous n'êtes pas seul et euh, ouvrez les yeux Choisissez votre camp, avec tout mon amour. Bye.